Est-ce que tu l'aimes? Et toi, même tu Tu m'as promis que tu allais divorcer ton épouse pour moi. Là, tu fais. Tu penses que je, je vais t'attendre toute ma vie, c'est ça? Stop. J'ai le droit de sortir avec qui oh, je veux. Stop! Tu peux faire une croix dessus. Tant que je serai en vie, tu seras à moi et à moi seul. Mademoiselle Sophie, vous avez vu l'heure Pourtant, vous travaillez à la direction. En fait, monsieur, c'est que j'ai... Je... Vous même commerez tout ceci. Bouge-toi un peu. Ah, Jean, toi aussi tu es déjà là. On dirait que tout le monde est arrivé à l'heure aujourd'hui, apparemment. Qu'est-ce qui se passe Quoi Tu n'es pas au courant Être au courant de quoi Tu n'as pas reçu de mail C'est quoi tout ce mystère Dis-moi, on a enfin chassé Mira. Apparemment, toi aussi, tu as obsédé par cette fille. Qu'est-ce qui se passe Tu vas me dire enfin. Donc, on avait une réunion d'urgence et c'est ça qui t'a dépassé à midi depuis le matin. Eh bien, j'ai jolis belles collègues. Tu apprendras à être humain. Bonjour à tous. J'espère que chacun d'entre vous a reçu le mail d'hier. Sauf moi, monsieur, je n'ai pas reçu de notification. Mademoiselle Sophie, contrôlez votre boîte mail. Et comme je suis sûr de vous avoir envoyé un message, ça vous fera moins de 10 000 à la fin du mois. Monsieur, moins de 10 000? Ah, c'est peu. 20 000 donc. Si j'ai tenu à ce que tout le monde soit là tôt, c'est parce que je suis fâché. Nos stats sont horriblement en baisse. Et je rends compte que vous tous qui travaillez avec moi ici à la direction, aucun d'entre vous n'est concentré. Alors j'ai fait un bilan pour chacun. Sophie. Mira. Jean. Celle-ci est pour vous. C'est une lettre de d'émission que vous signerez et me la porterez. Tu n'est-ce pas? Jean, je ne sais pas de quoi tu parles mais lâche ma main tu me fais mal et va en paix. Alors là, mon vieux t'a vraiment achevé. Hein? Mais t'inquiète pas, je vais te venger. Non Sophie, je ne fais rien du tout. D'ailleurs, je songeais déjà à déposer ma dette de télésion. Ah Tout ça à cause de la petite fille ici? Sophie, le cœur a ses raisons que la raison elle ignore. Pour moi, cette citation ne veut rien dire. C'est normal. Venant de toi, ça ne me surprend pas.